Ouais, je ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, je suis en train de me faire braquer en direct de la station essence. C'est du grand n'importe quoi. Là, regarde. J'en suis à combien là Hein 19 litres. Déjà, 50 balles. Oh là là, mais jusqu'où ça va s'arrêter Hein Hein Donc nous, on travaille pour, euh, pour gagner de l'essence. Hein Donc l'essence, c'est notre sang. Ça y est Là, maintenant, on va plus faire des dons de sang à faire des dons d'essence. Hein? On va plus vendre de, de, de, de l'eau en bouteille, on va vendre des bouteilles d'essence. Donc maintenant, vous allez nous dire que l'or va dégrader et que l'essence va prendre de la place. Maintenant, on va avoir des bijoux avec des chaînes. Hein? Écoute-moi bien, des chaînes avec des petites fioles. Et dedans, là, regarde, il y aura un petit peu d'essence dedans et les gens, ils vont pas pavaner avec. Tu vois ce que je veux dire Regarde, là, on est à combien Oh là là, 87 euros. 87 euros, juste pour une petite voiture comme ça Et Une toute petite caisse comme ça là, oh là là Mais c'est du grand n'importe quoi, jusqu'où on va aller nous Hein Ils pensent que quoi, nous, nous on travaille Eh, oh Eh, eh, eh, eh Eh Voilà Ils pensent que quoi là Ah ouais C'est n'importe quoi Donc là, euh, ce que je comprends, c'est que en France, aujourd'hui, si tu travailles, c'est pour l'essence. T'as compris toute ta paye va dans l'essence. C'est fini maintenant les histoires de courses, de je ne sais pas quoi, de loyer et tout, et de factures. Mais non, c'est terminé, ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, tout est dans l'essence. Voilà, donc là, je sais pas comment on va faire. Ça va être du grand n'importe quoi, en tout cas. Euh, tout ce que je sais, c'est que moi, euh, euh, je peux pas continuer comme ça. Hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Là, il faut trouver une solution. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut trouver une solution. Donc là, vous allez nous dire que là, parce qu'il y a des histoires avec leur truc de je sais pas quoi en Ukraine. Alors que nous, on n'en a rien à voir, On n'a rien à rien à rien à voir. Rien à faire. On a on n'a on a rien demandé. On leur a même pas dit ouais, go, on leur a même pas dit non, je sais pas quoi. On leur a juste dit d'arrêter et de discuter. Et voilà. Tout augmente et c'est qui qui paye C'est Bibi Bien oui Le populaire Le populaire Bibi Tu connais pas Bibi le populaire Hein C'est tout le monde Bibi Eh ben oui Bibi paye pour tout Tu vois ce que je veux dire Bibi c'est lui qui fait les bêtises Bibi c'est lui qui rigole Bibi c'est lui qui fait du grand n'importe quoi Et là regarde Tu vas me dire quoi Hein Qu'il faut être plus écolo Hein T'as entendu ce qu'ils nous ont dit les stations essence Que ouais il faut utiliser moins d'essence Hein T'as vu comment ils sont violents mais c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, vous avez intérêt à régler tout ça. Hein, parce que nous, là, hein, on n'est pas venu au monde pour boire et payer de l'essence. Tu vois ce que je veux dire On est venu avec des objectifs dans la vie. Tu vois C'est pas juste l'essence qui va nous diriger. Tu comprends Hein C'est quoi ça Une petite voiture comme ça, toute tranquille, 90 euros. J'ai un SUV, moi Hein